Bien, et que vous m'entendez bien. Donc je me présente, je suis Régis Devos, partenaire national France de ce que vous voyez à l'écran NLC Engineering. J'ai la chance d'être en direct avec euh, la direction et ça c'est important parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, euh, on a toutes les réponses et je signale ça dès le départ parce que c'est important Certains m'ont dit, est-ce qu'on connaît la société? Je peux vous certifier que euh, je connais depuis plusieurs années euh, Elena, qui est notre correspondante, et heureusement qu'elle est là, puisque c'est elle avec qui j'interagis. Elle parle français, donc ça c'est une grande chose. Et je vais tout de suite mettre euh, au point une chose. La société s'appelle Holo BL Lime donc, pour, pour les anciens, ça va peut-être leur rappeler des souvenirs. Et euh, c'est vraiment important de comprendre ça parce que la société qui est, est là-dessus, que vous verrez sûrement dans, les, dans, dans vos documents quand vous aurez pris, je dis bien quand, parce que j'estime que ça vaut vraiment le coup de, de prendre des packs, même si sont trop de moyens. Hein. Vous verrez à, à partir de combien vous pouvez le faire. Eh bien, c'est bien la société Holo sur laquelle vous aurez euh, les informations de registre de vos parts, être copropriétaire de la société, dont je vais rentrer tout de suite dans les, dans les détails. Donc, MLC Engineering, c'est une création, vous euh, voyez, hein, à l'écran, hein, je ne vais pas faire du, du paraphrasage, je vais, pas, <rire> voilà, je vais laisser un petit peu le temps de, de lire. Donc, Marché international. Système de surveillance continue de la glycémie, en abrégé, on va, je vais parler beaucoup de CGM et plus précisément, vous verrez que le produit a un nom, CGM Fly. Ça, c'est important. Donc voilà, on est dans la MedTech. Je vais vérifier encore une fois s'il n'y a pas de problème. Voilà donc OK, donc on est dans une crise mondiale. Là, vous êtes vraiment, euh, notre sujet, c'est le diabète. Hein, donc, euh, de toutes les formes que, que ce soit, et c'est un, un fléau. Et, et bah, quand, euh, quand on voyait des chiffres comme ça, vous comprenez tout de suite qu'on n'est pas sur une petite niche. Hein. C'est vraiment, vraiment énorme, plus de 500 millions de, de diabétiques. Euh, je pense que vous voyez les chiffres de 132 millions non, non diagnostiqués dans les différents domaines. Alors, ce sont des statistiques, je vous les laisse lire. Hein, vous pourrez les regarder euh, tranquillement euh, au replay si vous souhaitez. Mais c'est juste pour que je vous donne une information. Je ne suis ni médecin, euh, ni euh, diabétologue, <rire> encore moins de diabétologue. Voilà. Mais bon, je pense que tout le monde euh, connaît euh, ce, ce sujet-là. Voilà. Donc, voilà les statistiques. Qu'avons-nous euh, bah sur le marché Ceux qui connaissent, c'est la ponction, donc euh, la piqûre. Hein, la, hein, on prend une goutte de sang, on fait ça deux, trois, quatre fois par jour. C'est contraignant, ça peut aller même jusqu'à 15 ponctions par jour. C'est contraignant, on va dire que euh, c'est dépassé, hein, même euh, si euh, actuellement, ce n'est pas très, très fiable en plus. Hein, ça dépend parce qu'il y a différents euh, <rire> fournisseurs, je ne vous fais pas hein, un cours là-dessus, mais euh, c'est plus ou moins bon. Mais on a quand même, depuis à peu près cinq ans, un système de surveillance dont je vous ai parlé, de continu de glucose, que, qui est abrégé CGM pour plus de facilité, et qui permet quand même d'avoir euh, quelque chose de plus performant euh, en ayant une surveillance euh, bah, tout le temps, hein, 24 heures sur 24 et à distance. Donc, ça, c'est. Ça, c'est maintenant, c'est quasiment la norme pour ceux qui ont quelques moyens. Hein. Justement, quelques moyens, vous allez comprendre pourquoi je vous dis quelques moyens. Vous avez compris, la mesure bah, périodique ne suffit pas parce que le matin, euh, bah, à 4 heures, il peut y avoir un, un pic, euh, bah, un problème. Hein. Vous êtes dans le rouge, comme on dit, et bah, ça endommage, hein. même si on ne le sait pas, si on n'a pas l'action nécessaire. Hein, euh, Suite à la détection d'hyper ou d'hypo, hein, qui s'est mis, eh bien, ça peut être très très grave. Voilà. Donc, j'en profite aussi pour dire pourquoi je suis venu dans ce projet-là, parce que c'est un projet humain aussi. Hein. Donc, on peut sauver vraiment beaucoup de vies grâce à, à ce qu'on va proposer. Hein. Donc, vous avez compris, la, la mesure périodique, euh, ça ne suffit pas. Donc, il en, il en faut une en continu. Donc, euh, vous voyez, vous voyez le. Le graphique, hein, ça monte, ça descend, c'est fluctuant, effectivement. Mais ici, on peut surveiller tout le temps, donc on peut prendre les mesures nécessaires au bon moment. Parfois, euh, c'est tard et parfois beaucoup trop tard. On peut aller, Ça peut aller hein, euh, sur des cas, euh, des cas graves. Heureusement, pas tout le temps, mais euh, on peut prendre l'action nécessaire. Hein. Ce n'est pas un médicament, on est d'accord. Ce n'est pas un, un produit euh, qui sert à guérir, c'est un, un système de surveillance. D'accord Donc, voilà. Donc, la mesure périodique ne suffit pas, mais effectivement, on n'a pas inventé la poudre. Et ça, je préfère ce genre de choses en tant qu'investisseur. Voilà, j'ai dit non. Qu'un produit, même si j'aime bien, j'adore l'innovation, un produit qu'on doit inventer de A à Z. Ça, c'est à peu près la certitude d'avoir un produit qui va au bout de sa création et de sa certification et bien sûr de sa vente. Je vous dis ça, vous verrez pourquoi, c'est très important. On a des concurrents, ils ne sont pas nombreux. Les deux plus gros, c'est Freestyle, Libre et Dexcom. Voilà. Mais il y a un coût pour Freestyle, c'est à peu près 80 dollars tous les 14 jours, on va dire 160 dollars. On va parler en dollars, 160 dollars pour un mois. Et l'autre, c'est encore plus cher, 80 dollars euh, fois 3. Donc, 240 dollars par mois, vous voyez tout le monde ne peut pas accéder à ce genre de choses. Je fais un aparté. En, en, pour ceux qui sont en France, ben on a quand même des systèmes qui nous permettent d'accéder à ce genre de produits, on va dire gratuitement ou presque, mais c'est quand, quand même pas la majorité. N'oubliez pas, le, les, la, le premier slide, c'est un marché international. Donc, il euh, y a vraiment de quoi faire. La France fait partie du marché. Mais euh, bon, elle est déjà bien achalandée, on va dire, dans ce sens-là. Hein, mais il n'y a pas, pas qu'elle. Et c'est là où il est intéressant de travailler sur, sur le marché international avec euh, bah, des possibilités de chiffre d'affaires. Voilà, ce sont les chiffres d'affaires qui datent euh, d'une euh, année. Donc, il y a les résultats de 2022, faudrait… Il faudra les voir, mais je suis sûr qu'ils ont augmenté. Donc, pour des scams de milliards, de chiffre d'affaires, 3,3 milliards. Sachant qu'ils ils, s'occupent d'une toute petite partie de, bah des, des possibilités qu'il y a. Donc Ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique, comme on dit, et fournir autant de, de produits qu'ils veulent. Et surtout, euh, avec leur prix, bah, l'offrir, le, le, entre guillemets, le proposer à, à beaucoup de... À beaucoup de personnes dans le monde. Et c'est là que, euh, que la société euh, MLC a son, vraiment quelque chose à, à jouer, un, un, un, énorme, un énorme atout là-dessus. Hein. Donc, vous voyez, je résume ce que j'ai dit basse concurrence, donc quasi monopole de, de ces deux sociétés. Il y en a d'autres, mais qui sont mineures. Coût élevé des produits. Hein. On est quand même un produit de surveillance on n'est pas dans un produit euh, de, de, pour soigner hein. c'est de la surveillance. Et puis, bah, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation du système CGM pour tout le monde. Voilà. Donc, on va rentrer dans, dans l'information de MLC Engineering. Donc, comme, ça, comme son nom l'indique, c'est un centre d'ingénierie. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir la dernière vidéo d'Ivan Satanov, le CEO, le directeur de MLC Engineering qui montrait les laboratoires qui vont être utilisés et puis les, les, pour la production euh, future de ce, de ce produit, parce que c'est bien produit, en disant qu'il y avait euh, différents brevets qui vont être déposés, une dizaine, une quinzaine de, de brevets pour euh, différentes, euh, différents pays, hein, suivant justement les moyens financier de chaque euh, de la population, et ça, ça va s'adapter, ça c'est génial. Donc, on, on, en, on pourra, euh, voilà, en Afrique, euh, pour des populations qui ne peuvent pas se le permettre, euh, pourront accéder à ce genre de, de technologie. Donc, on est bien dans un, la première offre du projet. Alors, moi, j'aime bien dire, là pour détourner un peu ce qu'il dit, là, on est dans un premier projet. Dans un premier projet, il y en aura d'autres avec MSI Engineering. On va dire quasiment, on peut en être sûr, des, des produits de contrôle hein, pour d'autres pathologies, on va dire. Hein, donc Je ne peux pas des, des, des, dire des choses qui ne sont pas encore faites, mais ça, c'est une, une certitude. Mais avouez quand même que pour un premier produit qui est fait, c'est énorme parce que là, je le répète, on n'est pas dans une niche. Plus de 500 millions de, de personnes qui peuvent devenir nos clients. Là, je parle bien de clients. On n'est pas dans du virtuel, on est dans un produit physique. Et actuellement, vous avez... Est-ce que vous avez eu le temps de lire ce qu'il y a à l'écran Parce que ce document-là, vous pouvez le retrouver dans le dans votre back-office si vous, si, vous euh, si vous êtes inscrit, même gratuitement, parce que c'est bien de pouvoir le voir euh, tranquillement, de réfléchir à ce qui, ce qui est indiqué. Moi, ce que je vous donne, c'est des informations globales sur, euh, sur la société, sur le, le pourquoi du produit. Et là, je vais vous montrer une photo pour passer vraiment à ce que... Bah, je pense que tout le monde est là pour ça. Hein. Regardez, donc vous voyez, euh, ce n'est pas compliqué, c'est un, un, un petit patch qui se met sur la peau. Et vous avez que le contrôleur, eh bien c'est un smartphone. Donc Sachant que le smartphone il est, il est extrêmement répandu dans le monde, hein, contrairement à ce produit-là qui, qui vaut très cher à la concurrence ou sinon carrément avoir un, un, un lecteur qui coûte cher aussi, hein. Alors, j'ai appris dans la conférence, si vous ne l'avez pas écouté, c'est une enzyme, une enzyme qui, qui est dans, la, dans le patch et qui, qui permet de faire ces mesures. Et cette enzyme, bah, c'est pour ça qu'il faut la changer. Euh, elle est moins efficace au bout de, de quelques, quelques jours, quelques semaines. Ça dépend vraiment des, du produit qui est fait. Et c'est ça, les certifications qui vont être proposées euh, quand le produit sera, pourra, pourra être lancé, quand tout sera terminé. Je vais vous donner le planning, et ça, c'est important. Alors, je vous disais, c'est important de connaître le planning, mais aussi de savoir pourquoi vous êtes là. Offre aux investisseurs, et voilà ce que propose la société. Donc, de devenir copropriétaire dans de l'entreprise, dis bien copropriétaire de l'entreprise. Vous n'achetez pas des jetons, des trucs, on est bien copropriétaire. On achète des parts de la société. Ça, il faut que ça soit très clair. Donc, on est quand même dans un système d'investissement même si en France, moi, je ne suis pas lauréat, je ne suis, suis pas conseiller financier. Mais moi, je vous propose ça en tant qu'investisseur moi-même dans cette technologie. Et bah, je vous parlerai après de mes objectifs. Mais regardez 50-50. Ça veut dire quoi Est-ce que vous me suivez toujours 50-50, ça veut dire que la société va distribuer… Bah, donner en fait 50% des parts, ils vont s'en garder parce que euh, avec 50% des parts hein, vous voyez, il y en aura 20 milliards et il y aura 10 milliards pour les petits porteurs ou les gros porteurs, hein, pour les gens comme nous euh, qui bénéficient, qui bénéficient d'un de part vraiment très peu cher, vous verrez combien ça coûte et le projet c'est euh, de soulever, on, dit ça. on est comme ça, dans des financements participatifs, crowdfunding, j'ai dit le mot, j'ai hein, mis, mis quelques, un quart d'heure pour vous le dire, on est bien là-dedans, c'est 40 millions de dollars. Euh, pour un crowdfunding, j'en ai fait quelques-uns, euh, c'est tout à fait euh, une petite somme. Hein. Euh, le produit, c'est pas non plus, on ne fait pas des, des produits... Euh, voilà, de, de, de très très haute technologie, même si c'est de la medtech et c'est technologique, mais on réinvente pas un, un produit qui, qui n'existe pas sur le marché. Là, c'est un peu plus risqué comme, comme investissement, mais là, je me dis, moi, ça me rassure énormément en tous les cas de d'avoir un produit qui existe déjà, mais qu'on fait mieux et bah qu'on fera beaucoup moins cher, tout en restant rentable. Voilà, c'est ça qu'il faut. Si on, il est 19h16. On est le 27-03-2023, c'est important. J'aime bien dire ça parce qu'il y a des étapes et là, il y a des promotions que vous pourrez voir qui ne durent pas encore, long, qui, qui euh, dans trois jours, c'est terminé, quatre jours, voilà, le 31. Donc, c'est important que je situe dans le temps puisque vous verrez, ceux qui connaissent, vous verrez qu'il y a un planning. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Je continue donc sur ce planning qui est divisé en trois stades et 17 étapes. Là, on est en train de planter la graine. Ici, donc euh, une graine, si vous voulez l'imaginer, on est dans la pré-graine. On est en 2023. Là, vous voyez 2024. Quand on parle de financement participatif, on pense à des choses qui vont se faire dans 5, 6, 10, 20 ans. Hein C'est souvent très, très long. Et là, étant donné euh, que le produit n'est quand même euh, pas une réelle, rein réinvention, une invention à, à, à mettre tout en place, quelque chose d'existant. Eh bien, ça va aller beaucoup plus vite, d'autant plus que là, actuellement, donc on est à l'étape 4, donc il y a déjà, je ne ai même pas vu passer. Ça, ça a été tellement vite. On va de l'étape 1 à 7. Donc, il faut soulever euh, 2 millions de dollars, à savoir que ça peut aller assez vite, donc c'est 15% des parts de la société si vous avez suivi au, au, hein, ce, qui, ce qui est distribué au départ. Hein, donc, euh, ce qu'ils vont distribuer en tout, hein, c'est 15%. Bon, c'est peu, mais euh, on est parmi les premiers. Ça veut dire qu'on est parmi les premiers à prendre euh, donc, euh, les premiers 15% de, des parts de la société. En 2025, donc c'est quand même très court, on passera à l'étape 8, à 18. Alors, attention, c'est ce un planning. Ça peut être plus ou moins long. De toute façon, il faut le temps que les choses se fassent pour le produit. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la, que la musique, mais ça peut aller plus vite sur le financement. On ne sait pas puisque euh, personne ne sait, encore moins la société, si, bah, si les financements vont affluer rapidement ou euh, plus lentement. Donc là, la, cette phase, c'est 5 milliards de dollars. 5 millions de dollars, pardon, j'espère que vous m'avez rectifié. Donc, 18% des parts de la société. Et c'est là où euh, bah, on a passé, euh, le produit va commencer à être visible. Donc, euh, le CGM, euh, on pourra le prendre en main. J'espère en avoir un, un d'ici là hein, pour le montrer. Et euh, c'est là où les grands investisseurs vont commencer à savoir qu'il y en a déjà qui ont fait la demande hein, pour, pour, mettre, euh, bon, pour en acheter beaucoup, on va dire. On acheter beaucoup de parts. Hein. Mais eux, ils veulent avoir, hein, il faut que ça soit, qu'il n'y ait pas zéro risque, parce que ça, ça n'existe pas, mais qu'il y ait le moins de risque possible, Donc, un produit prêt à, prêt à être certifié. Voilà, donc, je vous ai dit, il y a un plan. Donc, sur ce plan 2025-2027, et ça, c'est intéressant, parce que là, on commence à déjà rentrer dans les, bah, dans les bénéfices. Et ça, c'est fort parce qu'on est en 2023. Regardez, on va dire on va pousser jusqu'à 2027 où on, où on peut déjà avoir des retours. Je peux vous dire que ce n'est pas long pour un financement participatif. Hein? Euh, alors, bien sûr, ça dépend du produit et ça dépend de, de la vente du produit, des unités, hein? donc de euh, ce que vous avez vu. Donc, basé sur 100 000 utilisateurs, donc ce qui est tout à fait réalisable vu le nombre de potentiels de clients, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, euh, la société A, a ses, les clients, ce sont les gens qui euh, surveillent euh, leur diabète, pas forcément les diabétiques, mais ça peut être aussi les sportifs. Hein. Attention, euh, ce n'est pas uniquement euh, axé sur les gens euh, qui ont la pathologie. Voilà, donc, le, et là, les sources de financement, ça va affluer encore plus, puisque bah, c'est un produit euh, qui, va, qui va être euh, quasiment sur le marché, et puis que... <rire> Les capitalistes qui arrivent à ce moment-là en mettant voilà, beaucoup d'argent. Pour nous, c'est dommage, mais d'un autre côté, ça va aller plus vite, ça, fait, ça accélère la mise en place. Après, et ça, j'en parle parce qu'il faut en parler, 2030, voilà, le public market, autrement dit la bourse, hein, mais moi, je n'attends jamais la bourse dans ces choses-là. J'attends que la société fasse des bénéfices. La bourse est un plus, donc il faut quand même, là, on sera à un demi-milliard, hein, un demi-milliard de, de financement, 500 millions de dollars. Vous voyez, donc, marché professionnel, donc et ça, ça va accélérer hein, euh, le, la fabrication, les unités de fabrication, plus il y en aura, plus, plus, plus, plus il y aura des possibilités de vendre un peu partout dans le monde. Hein, et, mais il faut tout ça, ça se met en place. Alors, on m'a posé une question, pourquoi euh, 40 millions pour un petit truc comme ça bah oui, 40 millions, on développe, il on y a des brevets, ça coûte cher, surtout internationaux, et euh, parce que dans chaque pays, il faut, va falloir déposer. Et euh, après, c'est la fabrication. Unité de fabrication, euh, bah, des, des labos, c'est ça qui coûte, ça coûte euh, bien sûr, très cher. Et c'est qu'un début. Hein. 40 millions, c'est une petite somme pour entrer dans un marché aussi gros. Hein. 500 millions de clients potentiels et bien plus. Voilà, j'insiste un petit peu parce que la dernière fois, on m'a posé la question, euh, combien il y avait de clients potentiels. Après la, la conférence, j'espère que vous ne me la proposez pas. Voilà, donc l'intérêt, évidemment, on attend tous ça, c'est que on est sur du x 1000 potentiel, je dis bien potentiel, du x 1000. Pas du, est, on n'est pas sur du pourcentage, là, du x 1000. C'est simple à comprendre. Actuellement, en moyenne, on est à 0,1 centime de dollar, La part. Alors, maintenant, ça commence, puisque dans les étapes, bah, on va s'approcher des, des 0,2 centimes, 0,3 centimes. Vous voyez, après, 1 centime. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous achetez un centime, si ça passe à 10 centimes. Vous, vous êtes déjà dans du x 10 potentiel. Si ça passe à 10 centimes, vous êtes sur du x100. Donc, euh, c'est vraiment… Euh, voilà. Si ça, Quand ça atteint Je ne dis pas si parce que ça atteindra un jour, je ne peux pas donner la date. Il y a un dollar, voire plus, on ne sait pas. Hein. Tout dépend du nombre de, de ventes. Là, il faudra quand même beaucoup de ventes. Mais là, un dollar, on peut, on peut dire qu'on est assez tranquille euh, pour… Euh, pour sa retraite et même pour l'héritage de ses enfants. C'est ça qui est intéressant dans le financement participatif, c'est que c'est à vie de la société. Donc la société fonctionne et qu'elle fait des, des bénéfices, eh bien vous touchez, euh, vous toucherez de l'argent euh, régulièrement. Alors, celui-là, gagner de l'argent, ça, faut bien comprendre. On, là, on est sur du 1000 sur, euh, sur le démarrage possible, hein, pas du 1000 hein, du 1000 Donc, euh, la société, écoutez bien, versera jusqu'à 50%. Mais dans la prévision 2025-2027, on sera sur 30% par rapport à si le, si le nombre de clients est à 100 000 clients, de 100 000, vous voyez, 30, voilà. et, à, et ça passera après 5 ans. Ça, ça augmentera au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que ça fait quand même une possibilité d'augmenter 30% tous les ans. Et ça c'est. C'est extraordinaire. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 clients. C'est une hypothèse tout à fait plausible. C'est tout à fait réaliste sur un marché comme, le, comme il est proposé. Donc, je ne vais pas vous répéter le nombre de consommateurs potentiels. Voilà. Et ce qui est intéressant, voilà. qu'est-ce qu'on propose actuellement Des packs à 1 000 de 1 000 à 50 000 On verra le détail. Il y en a même des moins chers. Mais après, bon. Suivant votre stratégie, vos objectifs, moi, je vais vous donner le mien tout, euh, dans peu de temps. Euh, on peut vraiment euh, se faire de gros actifs. J'étais en train de penser à faire fortune. Oui, c'est le cas. Euh, après, il faut quand même mettre un petit peu d'argent et, et un minimum. Hein. Moi, le minimum, c'est 1000 ou 1500 dollars. Vous verrez les packs et c'est accessible à tout le monde dans les conditions que, qui, qui, qui sont proposées. Donc, vous voyez qu'il se donc des packs, pour moi énormes, de 100 000 à 2 millions de dollars, ça veut dire, je vous en ai parlé, et, et, et les, les, les sociétés qui ont de l'argent, qui, qui investissent, ils ne vont pas acheter pour 1 000 ou 2 000 dollars de, de parts. mais ça ne sera pas tout de suite. Et Imaginez, je vous fais juste un exemple. Là, vous payez 1 000 dollars. Quand la personne va venir, euh, la, personne, la société va venir, elle va, on peut imaginer que le, on est à un prix à 100 fois plus. Donc 100 fois plus, ça veut dire quoi 10 centimes. Mais pour la même quantité de parts, au lieu de mettre 1000 dollars, il va falloir mettre 100 000 dollars. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les comptes, tellement ils sont énormes. Vous voyez, là, on a vraiment un avantage énorme. Je ne me suis pas trompé, 1000 fois 100, ça fait bien 100 000 dollars. Donc là, euh, potentiellement euh, quand ça, ça arrivait à cette somme-là. Regardez, c'est comme si vous aviez acheté pour pour cette somme-là, et ça va continuer à augmenter hein, au, au fil des étapes. Hein. Ça peut pas descendre puisque euh, ça crée, il euh, y a une création de, de richesse qui va se faire. Le produit va se vendre, donc euh, il hein, y a l'évolution se, se fait naturellement. Alors maintenant, je vais donner un, un exemple concret parce que ça, ça fait partie. De mes objectifs, quelqu'un qui met 10 000 dollars actuellement pourra avoir 10 millions de dollars en parts. Attention, si bien sûr on est à un dollar, vous voyez, ça fait 1000 fois, donc on a 10 millions de dollars. Là, on est en train de créer des grandes, grandes, grandes richesses pour les gens qui vont comprendre l'intérêt de venir. Je vous donne mon objectif. Mon objectif est 50 millions de dollars. 50 millions de parts. Voilà. Donc, euh, bah, j'ai mis en place les choses qu'il faut pour le faire. Je ne suis pas richissime, hein, loin de là. Mais euh, voilà. J'y crois beaucoup et vous verrez qu'on a des possibilités de, même si ce n'est pas obligatoire, dans la troisième partie, de, de pouvoir. Euh, s'enrichir en parts euh, sans en sortir trop d'argent de ses poches. Vous verrez à la fin, je répète, ce n'est pas obligatoire, mais euh, ça vaut vraiment le coup. Hein. Ça s'appelle le marketing. Hein. Il y a du marketing parce que la, la société sait très bien que les gens ne sont pas patients et à propos de, de l'argent avant euh, que l'argent la, des, des parts arrive réellement. Hein. Ça fonctionne quasiment partout comme ça, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, le potentiel, je le répète, 50%, ben vous voyez, je ne vous fais pas un calcul, mais c'est même, même 10 millions de parts à, à des dividendes, je peux bien les récupérer à un centime, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Hein. Ça les 100 000 par an. Une chose aussi qui a été posée, la question, comment ça se posait en général c'est tous les ans, mais ça peut être au, au semestre ou au trimestre. Ça dépend de la société euh, et de ses statuts, comment elle veut distribuer. Ça, c'est MSC qui, bah, qui, qui décidera. Hein. Donc, pour s'inscrire, bah, normalement, pour s'inscrire, vous avez quelqu'un qui vous en a parlé, vous avez un lien d'affiliation et ça, c'est important parce que c'est un système qui permet d'accélérer le mouvement de d'amplitude du, du financement. La chose aussi qui est très, très intéressante et en plus nouvelle depuis quelques jours, voire une ou deux semaines, c'est qu'on peut, vous verrez, je vais vous parler dans la deuxième partie des, des packs de parts, MLC, on peut payer partout dans le monde en carte bancaire. Moi, dans une société de, comme ça, je n'ai jamais vu ça. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, le, bien sûr, ils ont une plateforme spécifique pour, pour ce genre de choses. Mais euh, voilà. Alors, pour ceux qui veulent payer autrement, euh, il, y a, il y a de la crypto-monnaie. Vous verrez, je vous en parle tout de suite. Voilà pour la première partie. était un petit peu long. Je vais parler maintenant bah, ce qui nous concerne tous. Comprenez que ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment pas compliqué. On a le plus beau rôle. Comprenez que nous, on finance le projet, mais on ne s'occupe pas. Hein, on n'a pas besoin d'être technicien, ingénieur. Ça, ce n'est pas notre, euh, bah, notre rôle. Hein, nous, on a juste à aider le fi au, à financer le, le produit et à regarder ce qui va se passer, bien sûr, à suivre. Quand on, fait, quand on fait un investissement, je conseille fortement de regarder ce qui se passe. Hein. Euh, de toute façon, on aura des informations, et ça, je sais très bien que la société fonctionne très bien dans ce, ce modèle-là, des actualités, savoir où on est, on ne sera pas lâché, et ça, on aura vraiment euh, le suivi de ce qui se passe au fur et à mesure de, bah, des années. Hein. Et puis... Bah, quand ça sera le moment, quand ça sera le top, eh bien, on sera tous contents. Voilà, donc les packs, packs d'investissement. Je vous montre euh, la promotion qui est actuellement. Elle se termine euh, dans 3-4 jours, soit hein, à la fin du mois. Donc, euh, ça vaut encore le coup parce que je vous ai, parlé, je vous ai dit qu'on était à l'étape 4. Là, on a encore des possibilités. Alors, c'est étonnant qu'il y en ait encore, mais bon. Je pense qu'ils avaient fait une petite réserve et puis ils n'ont pas tout. Voilà, mais souvent, euh, MSC fait des promotions comme ça, mais qui ne durent jamais. Hein, hein, et ça, il faut vraiment en profiter euh, si vous commencez et que vous, a... que vous souhaitez prendre un... prendre un pack qui n'est pas euh, donné, mais qui est euh, exceptionnel, puisque vous voyez le nombre de parts dans le pack, c'est 5 425 000. Donc, on est dessus de 5 millions de parts. Je vous ai parlé du fois 1000 du tout à l'heure. Eh bien, regardez là. 1, 2, 3. Cette colonne là, si vous voyez, ça s'appelle l'escompte. Ça, c'est très important à comprendre. Simplement, ce que vous payez est divisé par euh, bah, le nombre de pas. Eh bien, vous aurez euh, le nombre de parts divisé par le montant que vous mettez en totalité. Eh bien là, on est sur du 1085. On est sur du fois 1085. On est au-dessus du 1000. Donc, euh, celle-ci va disparaître dans peu de temps, hein, dans, je vous ai dit. Donc, si vous avez la possibilité, si vous avez 5000 dollars, bah, c'est génial. Hein, vous pouvez payer en carte bancaire. Par contre, la facilité de MLC et ça, dans, globalement, dans tout, sauf pour le tout qui pack, vous pouvez, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, vous pouvez payer 250 dollars par mois sur 20 mois. Ça fait bien 5 000. Et là, vous avez, euh, bah, vous avez le pactole, hein, 5 millions. Je vais passer vite fait parce que c'est réservé quand même à des personnes qui ont quelques moyens. Hein. Dans l'autre pack, encore plus important, 15 millions. 750 dollars par mois sur euh, 20 mois. On est sur un escompte voilà, démentiel. Hein, de 1180, 17 millions de 700 000 pas hein. Donc, ceux qui ont des moyens financiers, bah, c'est très, très bien. Tant mieux pour eux. Hein. Euh, mais je, je, je peux comprendre que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas, franchement. Hein. Euh, sachez que quand vous prenez un pack à échéance, il faut aller jusqu'au bout parce que vous faites la promesse à la société de payer jusqu'au bout. Parce qu'elle, elle va demander des avances pour pouvoir financer, les, financer les, le projet au, au mieux. Hein, L'argent euh, que l'on qu donne à un moment, euh, il ne hein, peut pas aller plus loin que la somme que l'ensemble des, des, participants, des participants a donné dans le mois. Mais la société va demander à, à avoir un peu plus en faisant après. Comprenez, en fait, c'est comme si il y a on vous fait un, un prêt, en fin de compte, sans passer par la banque. Et ça, c'est génial. En payant plusieurs fois. Donc, si vous ne pouvez pas payer en une fois, en bah, 10 fois, en vingt fois. Alors, je passe sur ces packs, je vous les ai montrés. Hein, mais sachez qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup plus abordables, évidemment. Hein. Donc, on a un pack à 100 dollars. Alors, il faudra voir, si, je ne sais pas si c'est accessible dans tous les pays, hein, parce que ça, ça a été fait quand même pour les pays à faible revenu. Hein. Euh, sachant qu'on euh, est euh, sur des escomptes forcément moins importants. Là, on a 745, ce qui est énorme, ce qui est énorme, c'est-à-dire euh, 74 538 par pour 100 dollars, en une fois, vous payez une fois, terminé. Alors, vous pouvez prendre autant de packs que vous voulez, mais si vous prenez plusieurs packs à échéance, il faut bien assumer, il faut bien faire le calcul de pouvoir payer toutes les échéances euh, au moment venu, hein, chaque mois. Il n'y a pas, de, comme on dit, de, de prêvement automatique. On peut payer par carte bancaire, mais tous les mois, vous, vous aurez une, un rappel de la société euh, par mail qui vous dira voilà, vous avez un pack à payer dans 3-4 jours. Et bah, c'est quand même très pratique parce que si à un moment, euh, un prélèvement, je dirais bah, c'est bien, mais si vous ne pouvez pas payer, vous êtes prélevé. Bah, si vous avez un souci un mois, hein, tout le monde peut avoir un souci financier de ne pas pouvoir payer. Je ne dis, pas, je dis de, pas de ne pas, paye, de pas finir le pack. Hein. Je dirais même conseiller fortement d'aller jusqu'au bout. Mais on a toujours des impondérables. Il euh, y a des possibilités, même si ce n'est pas conseillé, vous pouvez euh, bah, abandonner un mois parce que vous avez des soucis. Vous revenez vers moi, on va débloquer le pack et vous repartez euh, quand, quand ça sera bien, quand ça sera mieux. Voilà. Tous les packs. Euh, sans exception, eh bien, quand vous payez une échéance, d'accord, eh bien, vous, vous avez un certain nombre de parts et ces parts sont à vous. Elles sont acquises. On va, ne on va pas vous les reprendre si vous arrêtez. Ça, il faut bien comprendre. Et ça, c'est très intéressant. Mais la contrepartie, j'arrête sur le, sur, le, sur le fonctionnement des, des PAC. La société, elle, a vu que vous alliez jusqu'au bout de. De vos, de vos échéances, eh bien la dernière échéance, c'est là où vous touchez le plus de, de parts, hein, c'est dilué dans l'échéancier, dans vous verrez, il y a un échéancier, un calendrier, des paiements, hein, si vous préférez, et eh bien c'est vraiment très bien fait, dans le back office, euh, vous pouvez suivre euh, où vous en êtes, et je répète, il y a un rappel, donc... Euh, si vous loupez, c'est que peut-être que le mail n'est pas dans spam, mais ça peut arriver. Donc, de, Je vais aller assez vite maintenant parce que je vous ai donné le, la globalité des packs qui fonctionnent toujours de la même façon, quel que soit le montant. 250 dollars, là on est à 25 dollars sur, sur 10 mois possibles, toujours en une fois. Alors bien sûr, quand vous payez une fois, vous avez plus euh, un escompte sub, plus, plus important et euh, plus de parts dans le pack, ce qui est normal. Après 500 dollars, donc ça c'est intéressant parce que vous avez des promotions actuellement payées, avec une carte, payées par carte bancaire. Vous avez un pourcentage en plus, vous avez 5 Donc, euh, MLC fait toujours des promotions. Suivez bien les actualités dans le back office pour savoir euh, s'il y a des choses intéressantes à faire. Là, Je sais que 500 dollars, vous, vous chargez 500 dollars, vous avez un, un, un bonus. Hein, Profitez-en. Hein Donc, euh, 500 dollars. Moi, je vais passer. Voilà. Donc, ça, c'est pas que c'est très bien. Hein. Ce qu'on peut de moyens, faites-le. 50 dollars euh, par mois sur 10 mois. Regardez, celui-ci, 50 dollars. On va se baser sur, sur cette mensualité. Si vous pouvez payer 50 dollars par mois, euh, ne, ne prenez pas ces, ce, pack, euh, ce pack à 500 dollars. Vous perdriez de l'argent. Pourquoi Parce que là, vous avez un pack à 1000 dollars. Certes, vous payez plus longtemps, mais vous... Payez toujours 50 dollars par mois. Vous étalez vos paiements, c'est génial. Mais moi, je dirais un peu plus que le 1000 dollars, moi, je l'ignore totalement, sauf ceux-là qui peut payer en une fois, mais moi, je conseille le 1500 dollars parce qu'on est toujours à 50 dollars par mois. On n'a pas changé. Mais là, c'est sur 30 mois, c'est un petit peu plus long. Alors, à savoir que 50 dollars, pour certains, ouais, bon, certains, ça fait ça fait beaucoup, mais certains vont dire Oh, mais 50 dollars, il y en a encore un qui me dit Oh, 50 dollars, je ne veux pas m'embêter tous les mois pour payer 50 dollars, 50 euros à peu près. Euh, Est-ce que je peux payer euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs échéances Bien sûr, vous pouvez payer plusieurs échéances. Suivant, suivant le choix que vous faites, sans rentrer dans les détails, vous, avez, vous pouvez avoir un bonus, mais ça ne décale pas euh, l'échéance suivante. Mais attention, si vous choisissez de payer plusieurs fois, plusieurs mois d'un seul coup, mais en plusieurs fois, 50-50-50-50 hein, dans le back-office, et eh bien là, ça va vous décaler l'échéancier. C'est intéressant parce que bah, pour ceux qui veulent euh, ne pas avoir à payer le, le mois suivant ou, ou dans deux trois, deux trois mois et qui ont un petit peu de réserve à ce moment-là, bah, euh, je conseille de, de faire toujours des petites avances comme ça, deux trois quatre 5 mois, voire plus, si vous avez la possibilité de le faire. Alors là, on va passer au, au pack... Euh, toujours un peu plus important mais là pareil pour moi le 2000 c'est très bien mais pour moi il n'existe pas c'est le 3000 qui existe regardez 100 dollars par mois sur 20 mois vous rajoutez 20 dollars sur 25 mois certes mais vous déjà vous regardez déjà vous voyez les comptes, 861 848 là vous êtes à 2,5 euh, ouais 2 2583000 par 1,6 million, forcément, vous payez 2,000, mais regardez, forcément, puisque l'escompte est plus important, en rajoutant 20 dollars par mois aux 100 dollars, eh bien, vous avez plus de parts à la fin que si vous avez pris un pack à 2,000 et un pack à 1,000. C'est pour ça que vous pouvez cumuler le packs mais faites attention, moi, je, ça, ça m'est arrivé, hein, j'ai pris deux packs à, à 7500 dollars, je vais vous le montrer tout de suite, parce que ça fonctionne tout, tout pareil. 7500 dollars sur 30 mois, donc je payais 250 dollars et puis j'ai eu un regret. J'aurais oh, pu en prendre un à plus cher. J'étais prêt à mettre 450, 400, 450 par mois. Et ben, voilà, donc j'ai pris un autre à 7500 dollars, mais euh, j'aurais pu directement prendre celui-là et j'aurais fait une économie de quasiment 15%. J'avais fait un calcul comme ça grosso modo, mais faut savoir que euh, voilà, chacun fait comme il peut, hein, comme il peut, suivant ses moyens. N'utilisez pas votre l'argent qui vous sert pour le ménage, pour manger, pour faire des investissements. Ça, c'est rédhibitoire. Il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Mais j'estime je, qu'on peut mettre 50, 100 dollars par mois pour avoir hein, une possibilité d'avoir autant de parts et d'être millionnaire en parts. Là, je, je, là, on est sur les gros packs, mais il n'y a pas besoin d'être millionnaire d'avoir des gros packs comme ça pour être millionnaire. Je reviens, de, je reviens parce que ça, c'est tellement important. Sur le pack à 1 dollars, que je conseille, vous êtes à plus d'un million de parts, 1 248 000, et vous avez payé 50 dollars par mois. C'est fantasmagorique, en, en fait. Il n'y a que dans des sociétés qui, que l'on connaît par, par, par bouche à oreille, comme on est dans du bouche-à-oreille ici, hein. ou plutôt euh, avec une affiliation, qu'on connaisse ce genre de choses. Mais bon, il y en a beaucoup qui ne sont pas fiables. Moi, je le répète, je certifie que cette société, bien sûr, avec les risques qu'il peut y avoir dans, dans toute création de société, de start-up, hein, qu'elle a le potentiel de, de tout ce que je vous montre ici. Hein. Donc, si vous voulez que je vous en montre un petit peu plus pour les, pour les packs, alors ça, je sais que c'est réservé. Vous pouvez, hein, tout ça, c'est tout est dans votre back-office. Vous pouvez y aller en vous inscrivant avec euh, la personne qui vous a fait connaître, qui vous donnera son, son lien d'affiliation. Il euh, n'y a pas besoin de payer pour voir. C'est bien. Donc, vous pouvez euh, réfléchir à ce que vous voulez prendre. Bon, 20 000, 25 000, 50 000, OK. Donc là, on est sur quand même sur de gros investisseurs, hein, des personnes qui qui ont des moyens, il faut pouvoir le faire. Hein. Et euh, je vous donne l'exemple, parce qu'on parlait de fois 1000 avec 20 000 dollars, on est pile sur du x1000 avec les l'escompte. On est même un petit peu plus, parce que là, il manque les virgules. Si vous faites euh, la division, on a quand même 8 8000 parts de plus. 8 8000 parts, ça paraît anodin par rapport à 20 millions. C'est quand même un potentiel à un dollar de 8000 dollars. Hein. C'est pas ça, c'est plus un, un, un problème de risque de, de, de compter les. d'oublier les zéros après. Voilà. J'espère que ça sera votre cas. Moi, je sais que ça sera le mien. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas, mais à un moment, j'oublierai les zéros. Je sais que euh, ces trois zéros-là, ils ne sont pas négligeables pour beaucoup, mais on n'est plus dans la même dimension. Sachez que euh, investir, c'est une notion, il y a toujours une notion de risque. Hein je, re, je vais peut-être dire différemment au long de, au, au long de, la, de la conférence, il n'y a aucun euh, financement qui ne présente pas de risque. Mais euh, comparé à un certain nombre d'autres que je connais, eh bien, ces risques sont vraiment très très très faibles. Hein. Euh, voilà. Donc j'ai fini là-dessus, il est 19h45, donc je ne suis à peu près pas tout à fait dans le temps, mais je vais parler d'une troisième partie, justement, pour ceux qui ne peuvent, peuvent pas attendre de, de toucher les dividendes, et bien une possibilité de développer des équipes. Euh, de développer une équipe, petite ou grande, peu importe, mais plus elle est grande mieux c'est. Pour ceux qui, bah, qui souhaitent juste faire de l'investissement, et bien euh, revenez vers votre, votre sponsor, la personne qui vous en a parlé. Si vous n'avez pas, si vous êtes venu par... Euh, par euh, par mon biais et par ma par les messages que je vous par les mails que je vous ai envoyés, envoyez-moi au mail que, bah, que que vous avez reçu que vous êtes intéressé, je vous expliquerai comment faut faire si vous, si vous si vous ne savez pas la procédure, voilà. Donc cette troisième partie, je le répète, est réservée à ceux qui veulent gagner encore plus. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, euh, voilà. Voilà la bête. On dit un grand mot. Je pense que certains d'entre vous ici connaissent bien ce, ce genre de choses. Là, je pense que je vais aller vite. Et en plus, ce plan est vraiment simplissime à comprendre. Plan de marketing de partenariat. MLC Engineering, donc, crée une entreprise internationale avec nous. Sachez que. Vous pouvez parler, vous n'avez aucune limite, vous pouvez parler à n'importe qui dans le monde que vous connaissez, des amis qui, sont, qui vivent, qui sont partis en retraite ou, à, ou en vacances ou qui se sont expatriés, ou même des gens que, qui parlent une autre langue que vous connaissez. Euh, à savoir que là on a ouvert et ça, ça me touche particulièrement puisque c'est ma femme qui est partenaire nationale Espagne et Guinée équatoriale donc on a ouvert le site maintenant et traduit en espagnol si vous avez d'autres personnes dans d'autres si hein, vous si vous sentez une âme de, de, de développer euh, euh, ben, un, un groupe je sais qu'il y en a ici et eh bien n'hésitez pas hein, c'est extrêmement puissant alors ça quand je dis c'est extrêmement puissant, attention, hein, tout le monde ne va pas adhérer tout de suite. Je dirais même qu'il y en a les 9 sur 10 qui vont vous dire euh, Ah non, pas pour moi, normal. Euh, mais celui qui va, qui va décider peut être vraiment quelqu'un qui, qui va vous aider dans votre entreprise. Donc, marketing euh, de partenariat, c'est connu euh, modèle d'affaires économique, en gros, et surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est vous participer à une mission humanitaire avec le produit lui-même, puisqu'il est fait pour ça. Hein, donc, pour sauver des vies euh, et puis euh, prendre des... Voilà. Ça, c'est quasiment avant, avant, avant l'argent, c'est plutôt ça qui m'a séduit dans, dans la société, tout en connaissant les, les gens qui sont à la tête de cette société. Donc, un partenaire, bah, c'est pas compliqué. Hein, vous n'allez même pas sortir de stylo. Vous allez dans un espace qui s'appelle « Pour les partenaires », dans votre back-office, bien sûr, il faut être inscrit, voilà. Et vous signez le contrat. Là, c'est-à-dire vous cochez des cases, vous validez, terminez, vous êtes partenaire. Je pense que ça n'a jamais été aussi facile d'être partenaire dans, dans, dans une société. Et vous verrez surtout ce que vous touchez en tant que simple partenaire sans avoir à faire aucune action. Donc, démarrage rapide, bon, ça, c'est une, une récompense officielle de la part de société, tout ça, c'est vrai. Vous travaillez quand vous voulez, vous n'avez pas de. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de. De, comment, de chiffre d'affaires à faire tous les mois hein, on n'est pas euh, bon, nous aussi en tant que partenaire national on a un devoir de, de faire grandir la société donc nous on a, des, on a ces contraintes là, contraintes -là pardon. vous vous ne l'avez pas faites comme vous voulez mais bon, vous avez compris vous travaillez pour vous plus vous, plus vous développez plus vous avez de monde je conseille même de faire rentrer des gens gratuitement hein, pour qu'ils qu découvrent tout ça parce qu'il y a des gens qui sont très très loin à la détente ils paieront plus cher, puisque s'ils payent à l'étape 6, 7, 8, 9, 10. Mais bon, c'est bien, vous les avez fait rentrer. Mais euh, c'est ce que je conseille. Euh, vous ne perdez pas votre temps à faire rentrer des gens gratuitement, entre guillemets. Puis après, à vous de les suivre. Hein. Ça s'appelle euh, de la duplication. Expliquez comment vous avez fait pour prendre vos packs. Il faut pareil, et c'est tout. Hein. Ce n'est vraiment pas compliqué. Dans la théorie, je dis bien. Dans la théorie, dans la pratique, c'est différent. Voilà, donc... Euh, bah, équipe, je vous laisse lire euh, équipe de direction expérimentée, je reviens là-dessus important puisque comme je vous ai dit, je les connais depuis longtemps et ça fait, même si la société est assez euh, est jeune pour MS Engineering ils ont déjà des expériences dans d'autres euh, par, par, euh, financements participatifs où il y, euh, y a où il il y y a où y a plus de 300 000, 300 000 personnes donc euh, ça, ça forme une bonne expérience voilà. Donc, marketing, je vais vous le montrer, c'est vraiment, ça tient en une page. J'essaie de vous le mettre comme ça, il est un peu grand, je vais le diminuer. Alors là, je vais vous le diminuez, ce n'est pas bien grave. Regardez ça, donc vous êtes partenaire, vous avez signé le contrat, c'est tout, voilà que je vous ai montré, donc cocher et appuyer sur un bouton. Vous n'avez même pas besoin de vérifier votre compte à ce moment-là. Il faudra le faire, hein Il faudra le faire hein vérifier le compte, obligatoirement. Mais euh, pour devenir partenaire, on ne vous demande pas de mettre vos papiers. Euh, et ça, c'est quand même aussi euh, très, très souple. Spécialiste, donc euh, ici votre investissement dans cette colonne 250 dollars donc si vous avez pris un, un pack à, 200, à 250 dollars une fois ça y est vous êtes vous êtes éligible euh, personnellement et il vous faut deux autres personnes à 100 dollars c'est vraiment c'est vraiment que c'est vraiment euh, hein. sachant qu'il y a des packs à 1000 dollars mais il y a aussi des packs à 100 dollars donc si hein, ça veut dire ça c'est le minimum hein, euh, c'est force ça peut être forcément ça peut être plus hein. Hein, donc euh, 200 dollars, donc 100 dollars, 1550 dollars. Je dirais que n'importe qui qui commence à développer doit être, doit être spécialiste. Ça veut dire qu'il doit trouver deux personnes. Ce n'est pas, pas la mer à boire, comme on dit. Hein. Voilà. Master, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. On augmente, ben, on, investit, on investit déjà pour soi-même, donc 500 dollars, ce n'est pas non plus une somme gigantesque à, à investir. Et là, vous avez un investisseur de plus sur les deux. Hein, qui, euh, hein, euh, voilà. Et puis, il y en a trois qui, qui ont mis 200 dollars. Mais ça peut être un, un qui a mis 500 dollars, un 200, un 300. Voilà. Toutes les combinaisons sont im imaginables. Mais là, si vous regardez bien, 3 fois 2, 600, plus 500, 1100. Donc, il, il manque 900 dollars. Ça veut dire que soit bah, les investisseurs, ont mis euh, plus d'argent ici, hein, vous avez plus de 600 dollars avec vos trois investisseurs, soit vous avez mis plus aussi ici, puisque ça compte, votre investissement personnel, soit vous avez d'autres investisseurs qui, par, par, par exemple, ne veulent pas développer, il hein, n'y a pas de création, comme je vous ai dit, eh bien, vous, êtes, vous passez master. Donc là, vous êtes à la moitié du plan. <rire> vous êtes à la moitié du plan. Alors, après la construction simple à faire, c'est basé sur le chiffre 3, regardez. Trois investisseurs, trois masters. C'est-à-dire, après, c'est plus de la duplication que du, du développement euh, en masse, en direct. Je tiens à préciser que vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez. Si vous, en si vous avez la capacité d'en parler à 10, 20, 30, 50, 100, 1000 personnes, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut les suivre un peu quand même ça c'est du travail donc mais le minimum pour réaliser ce plan jusqu'au bout en plus hein, jusqu'au plus gros, plus grand rang c'est trois, trois personnes que vous suivrez euh, attentivement pour qu'ils réalisent la même chose que vous donc qu'ils réalisent, c'est-à-dire qu'ils deviennent master, donc vous avez trois masters en direct donc vous êtes expert et pareil pour professionnels euh, c'est pas beaucoup plus difficile mais il faut quand même le faire il hein, faut quand même un petit peu de travail développer. Là, il y a un petit peu plus d'argent qui, qui est en jeu, mais on n'est pas sur des, euh, sur des millions. Hein. Là, on est sur des petits montants d'investissement. Regardez, il suffit que vous ayez des investisseurs qui viennent, qui mettent 10 000, 15 000, 20 000, c'est quasiment fait. Après, il faut avoir fait la bonne construction avec, vos master, avec, vos, avec votre équipe. Voilà, donc le bonus de partenariat. Alors, attention, accrochez-vous là. Je vous ai dit qu'avoir euh, juste signé le contrat de partenariat, vous touchez pas sur un niveau, mais sur quatre. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les niveaux, c'est simple. Vous avez un partenaire qui a ce partenaire, qui a dit, « Ah, ça, ça m'intéresse, je vais en parler à, à ma fin, à mes amis, tout ça. » Donc, c'est votre équipe. Ça sera Ceux qui sont parrainés, ça sera vos équipes, les deuxièmes parrainés, de deuxième niveau et ainsi de suite. Et ça, je pense c'est euh, incontrôlable. J'en parle en connaissance de cause. Euh, quand on a une grande équipe, voilà. Contrôlez toujours euh, vos directs. Ce n'est même pas facile. Hein. Ce n'est vraiment pas évident. Il hein. faut les suyer. Il y a plein de questions qui vont, qui vont venir au, au fur et à mesure. On est là pour répondre. Mais si je ne sais pas, moi, je demande à, à la direction. Je, je le répète, je suis en direct. Voilà. Donc, 15, 4 2 1 euh... Vous voyez, si vous êtes déjà à un niveau, là, on est à plus de 20%, donc c'est quand même sympathique. Hein je vous explique pour le premier. et Après, c'est toujours pareil. Vous êtes une personne qui a investi en direct 1000 dollars. Donc, vous touchez 15%, 150 dollars. 150 dollars dans votre poche, récupérable si vous avez vérifié votre compte, que vous pouvez récupérer en cash euh, sur un compte crypto. ça, c'est la mode. Mais euh, moi, je vous conseille pour euh, mener à bien votre euh, vos, vos critères de, de, de partenariat, c'est de réinvestir. Donc, c'est de l'argent que vous n'aurez pas sorti de votre poche et qui va, vous, qui va vous permettre de vous faire grandir et en plus d'avoir encore plus de, de parts MLC. C'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc, partenaire, vous vous souvenez, je ne vais pas revenir sur les critères, vous pourrez les revoir aussi pareil dans le back-office, accessible gratuitement, spécialiste, ben, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Hein. Je répète, 250 dollars et 100 dollars de, de direct à 100 dollars. Et voilà Donc, et là, vous augmentez déjà votre deuxième niveau. Hein? Juste on change en changeant de rang. Hein? Vous n'avez pas changé l'équipe. Vous avez amélioré votre équipe avec deux personnes. Voilà. Et ainsi de suite sur Instagram. Je ne vais pas faire tout le détail parce que ça fait un petit peu peur. Je peux vous dire que c'est payant ce genre de choses puisque... On a un développement qui va se faire tout au long... Vous avez, vous avez des packs, on m'a dit « ouais, mais je vais gagner qu'une seule fois ». Non, c'est faux. La plupart des gens vont prendre des, des packs en plusieurs échéances, donc vous aurez toujours de, des, des, des, des, des commissions qui vont tomber si vous avez développé. Si vous êtes très bien développé, ça tombe très souvent. Hein. Mais c'est... Et puis, on est, n'est on qu'au début, hein. il y aura d'autres choses. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne se termine qu'avec, qu euh, on va dire, à la fin de la société quasiment, hein, ce genre de choses, parce que c'est quasiment des, des commissions euh, que vous toucherez à vie Moins dans, dans le futur, ou peut-être plus, je ne sais pas quand, comment ça va évoluer, mais c'est important de construire pour ceux qui le veulent dès le départ. Donc 15%, 15%, 16%, je passe rapidement professionnel, pour le professionnel, c'est là où on a le plus. Et vous voyez, ça augmente 7% pour le master, 5%, mais c'est surtout en dessous où là, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas expliquer trop ceux qui ne comprennent pas ce genre de choses. Mais ça se fait naturellement, vous n'avez rien à faire. C'est un développement naturel qui se fait, sauf si, sauf si personne de, de vos investisseurs veut, veut en parler, ça c'est leur choix. Mais bon, voilà. incitez-les à, à en faire profiter euh, la famille, tout ça, sachant que quand vous prenez un pack, c'est pour vous, pour, pour votre retraite et aussi pour vos héritiers. Hein Donc, euh, il y a même une case héritier dans, dans le back-office, vous verrez… Euh, c'est tout, c'est hein, je dirais, d'en de, de, de, parler autour de, autour de soi, hein, euh, et ça fait patienter avant d'avoir le, le jackpot entre, entre guillemets. Je l'explique comme ça. Si vous avez pris des packs, on va dire, d'un niveau raisonnable, d'un niveau, euh, je ne parle pas pour ceux qui ont pris 100 dollars, ils ne seront pas un million de parts. On est d'accord. Voilà. Donc, je vais passer tous ces schémas qui n'ont pas, qui sont pas très, voilà, qui, qui récapitulent. Le, hein, je le répète, vous pouvez, voilà, vous, pouvez, vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de personnes et euh, bah, vos, dans le cas d'experts, hein, les masters, bah, ils ne vont pas tous euh, travailler de la même façon. Il y en a qui vont avoir trois personnes, il y en a qui vont avoir six personnes en direct, vingt, euh, euh, vous ne savez pas comment ça va se développer et vous pourrez être surpris par, par certaines personnes qui vont, euh, qui vont apprécier de toucher de là. La toucher d'argent et vous en toucherez aussi. Donc, le minimum de bonus pour retirer, alors, c'est 50 dollars, c'est vraiment très peu. Euh, je vais vite fait, parce que l'investissement personnel, de 200 dollars, bon, si, si, si vous avez compris, si vous êtes euh, spécialiste, c'est que vous avez investi, investi personnellement 250 dollars. Donc, vous êtes dans les critères. Voilà. Donc, les critères, sont, il y a, il y a, je dirais qu'il n'y a même pas de critères. C'est... Vous êtes obligé de, de pouvoir récupérer l'argent de votre, de votre compte partenariat parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et puis vous pouvez aller jusqu'à 16% en étant au plus haut au rang de professionnel. Voilà, donc euh, pas de limite. Euh, je vous engage, je vous encourage, je ne vais pas vous engager, hein, je vous encourage à, à en parler autour de vous euh, pour déjà gagner de l'argent et en faire surtout profiter aux, aux autres. Hein. C'est gagnant-gagnant, je le répète. Donc, voilà, j'ai terminé pour le partage de cette information. Il est 20h pile. Alors, voilà, donc pour ceux qui sont restés, je les remercie. Ah bah ben, c'est gentil. Voilà. Alors, vous avez compris, je ne suis pas un professionnel de la présentation, mais je le fais avec mon cœur. Hein, puisque je suis impliqué officiellement, je le répète, hein, je ne suis, euh, suis pas un simple investisseur, je, je, je suis investisseur aussi, mais je suis partenaire national France, donc j'ai des responsabilités. Euh, C'est vrai, je suis un peu débordé en ce moment, hein, je ne vous le cache pas, j'ai d'autres projets, je, je fais des projets qui me vont permettre d'accélérer aussi ce mouvement d'aider euh, MLC à aller plus vite. Donc, chacun... Euh, fait comme il veut, je sais que les personnes qui sont encore là, Claude a un, un, une très grande puissance pour, pour développer ça. Il n'y en a qu'au début, je sais très bien. Et quand on ne sait pas, l'étincelle arrive. Là. Ceux qui veulent qu'investir, il n'y a aucun problème. Je le répète, il n'y a pas d'obligation d'en parler. Voilà. Donc, euh, bah, je vois qu'il n'y a pas trop de... Alors, Les messages, Si je vais regarder... Ben non, désolé. Ben merci, en tous les cas, Evelyne qui est partie. Jean-Bernard aussi, je le remercie beaucoup. Euh, ce n'est pas grave, Jean-Bernard, c'est bien de, de venir. Ouais, hein. euh, J'envoie beaucoup de mails, beaucoup d'informations, comme Claude. Je sais que lui, c'est voilà, 43 filles, lui, on sait très bien. Euh, je ne me désespère pas parce que ce n'est pas très grave. Par contre, euh, demain, demain matin ou demain après-midi, j'aurai le replay. Euh, eh bien euh, demandez-le-moi hein. envoyez-moi un mail hein, Claude euh, hein, pour l'envoyer à hein, je sais qu'en plus qu'il a un groupe Telegram au moins au moins Telegram euh, qui puisse le mettre dedans hein. voilà donc moi j'ai donné l'information et moi et moi et moi comme chantait Antoine effectivement oui oui, oui, oui. Hein, c'est pas les Chinois hein, c'est plutôt les Indiens en ce moment hein. <rire> ils viennent de dépasser de dépasser les Chinois et comme je vous ai dit on a un partenaire en Inde qui va qui est en train de cartonner, je ne le cache pas. On est un peu jaloux, mais c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci. Je vais arrêter le... Euh... Voilà.